Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Zero Où nous poursuivons aujourd'hui ma série sur la Coupe du Monde 2022 Par une vidéo qui concerne un, un adversaire direct de l'équipe de Suisse Justement analysée sur la chaîne Puisqu'il s'agit d'une analyse avec vidéo séquence de match Sur la faiblesse du gardien camerounais euh, André Onana Gardien que j'aime pourtant beaucoup Car même si il fait régulièrement des erreurs de toutes sortes Il est capable du, du meilleur également, notamment avec un jeu un excellent jeu de pied qui lui, qui lui a même permis de se positionner des fois entre, entre les deux défenseurs centraux en, en sortie de balle sous, sous Ténac à, à l'Ajax. Cependant, le gardien formé à la Masia a une véritable faiblesse, les centres adverses. Sur la première séquence, Onana regardait euh, évidemment le ballon au moment où le, le coup franc est tiré, ce qu'il doit faire, mais on peut lui reprocher son positionnement et son orientation. Il est trop orienté vers le, le premier poteau, alors qu'il faudrait plutôt se situer très légèrement du côté du second, car ça serait une manière de compenser le temps nécessaire pour se retourner si le ballon ben, y arrive, donc justement à ce deuxième pote, poteau. Ça reste, reste évidemment un détail, mais ce qui me dérange vraiment, c'est son orientation, puisqu'elle se différencie du, du trait orange qui, représente, euh, qui représenterait l'orientation idéale. En effet, cette dernière lui, lui faciliterait beaucoup la tâche... Euh, Puisqu'une fois le, le, le ballon parti, Onana n'aurait pas à devoir se réorienter complètement, mais seulement à tourner la, euh, sa tête. Et un joueur capable de tourner sa tête sans changer l'orientation de son corps dans le jeu, c'est généralement un joueur qui est sensible à une prise d'information plus large, qu'Onana aurait justement vraiment dû effectuer dans cette situation, car il ne va à aucun moment euh, tourner la tête pour repérer les joueurs adverses et, et ses coéquipiers présents dans les 16 mètres. La, la zone assurée est, est une estimation de, de son champ de vision qui ne va donc pas beaucoup s'agrandir. À ce moment-là, euh, je, je ne pense même pas que le gardien camerounais ait encore remarqué Darwin Núñez, euh, marqué par Timbu, euh, vers qui le ballon se dirige. Bah, S'il l'avait vu, il se serait sûrement projeté devant lui car bah, il y aurait de la place il va bizarrement se di diriger derrière l'attaquant uruguayen. Euh, alors heureusement qu'il n'y avait pas de joueur sur son, sur son trajet, sur sa route, car ça aurait pu faire un, un entrechoc, d'où l'importance de ne sortir qu'après avoir pris aussi l'information de la situation des, des joueurs présents à, à proximité. Peut-être que ça lui aurait permis de, de passer devant Darwin Núñez, qui va donc maintenant pouvoir marquer. On retrouve ici une orientation qui n'est pas idéale, même si c'est surtout euh, ce qui arrive qui va me déranger. Je vous laisse regarder, ça arrive, le centre va être envoyé, voilà. Alors, alors euh, que le ballon se dirige vers le, le numéro 15 du, du Burkina Faso, Onana ne va pas passer devant lui, euh, mais derrière lui, et pour y arriver, il va perdre de la vitesse car il doit réorienter sa course, ce qui va même l'empêcher de, de profiter complètement de sa, de sa grande taille, 1m90 sans compter le déploiement des bras. Il s'agit peut-être d'une mauvaise estimation de la trajectoire du ballon, mais ça pourrait aussi être une peur de manquer le, le ballon en, en passant devant le numéro 15, lié à, à un éventuel manque de confiance en, en sa propre taille et, et ses capacités. En tout cas, avoir une bonne prise d'information le rendrait sûrement plus à l'aise. La troisième séquence soutient plutôt la thèse d'une du, mauvaise estimation de la trajectoire des centres, car le ballon va arriver exactement où Onana se situe, mais ce dernier va d'abord sortir de sa ligne, puis y revenir, euh, où il se, sera trop, trop avancé. Alors attention, ça, ça, ça va vite, ce n'est cette fois-ci pas un, un ralenti, voilà. Même si ça peut être lié à un problème de vue, son interdiction de, de match pendant plusieurs mois en 2021 n'a sûrement pas aidé. C'est pourquoi je lui proposerais de rester sur sa ligne dans ce genre de situation pour les matchs tant qu'il n'aura pas corrigé ce problème à l'entraînement. C'est un détail que je suivrai avec euh, attention lorsque je regarderai son, son adaptation à l'Inter-Milano et l'Italie, pays dans lequel nous resterons pour la prochaine vidéo, dédié à l'analyse des coups de pieds arrêtés du célèbre Giovanni Vio ou Gianni Vio. Abonne-toi donc pour ne pas manquer cela. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me lâcher un like, de me le dire dans les commentaires et de partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais. Ça m'aiderait vraiment beaucoup, plus que tu ne le crois. Ciao, ciao